guise – Comment ça se passe ?– Tout roule. – On devrait débarquer d'ici une heure. – Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yulsala. Regarde-moi ça. On a une chance J'ai pas besoin de chance. Je crois qu'on va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore à cause du soi-disant expert d'Assav <rire> C'est pas un problème. Si Assav a pas déjà atteint les gâtes, il doit être sur nos talons. Et il a des armes du matériel, des centaines d'hommes. Je te le redis. Ce n'est pas... un problème. On dirait un genre de clé Possible. Voyons ça. Alors... Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche était à Parajoama Et... la hache... un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi La bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. C'est mon père que tu devrais remercier. Les mitins doux, c'était sa passion. Il te l'a transmise Tu dois être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Beau travail.